Gérer ses émotions dans son quotidien, bienvenue dans cette série, je voudrais aujourd'hui parler d'une thématique pour laquelle on me sollicite souvent, c'est Paul, qu'est-ce que je peux faire quand je ressens que je suis envahi par la tristesse, par une espèce de, de sentiment comme ça qui me plombe euh, et qui fait que du coup je, je perds un peu en énergie, je me sens triste, euh, un peu écrasé. Parfois par une situation de vie qui ne me stimule plus vraiment, par une relation qui est compliquée, par un job qui m'anime plus beaucoup. Et vous savez, la, la, la tristesse ou le, le ressenti qui, qui plombe un petit peu vers le bas, eh c'est souvent la perte de quelque chose, c'est-à-dire la perte d'une stimulation, voilà avant c'était sympa mais là pour l'instant j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour et du coup je suis plus tellement stimulé, ça peut être un sentiment de de son temps, de son énergie, euh, ça peut être aussi la perte bah, d'un objet auquel je tenais, ça peut être la perte d'un lieu dans lequel j'ai été et je ne suis plus, ça peut être la perte d'un projet pour lequel j'ai beaucoup donné, œuvré d'espoir et puis d'un coup les choses s'arrêtent ça peut être la perte d'une relation ça peut être la perte d'argent ça peut être la perte de santé ça peut être la perte de tout ce que vous voulez mais la particularité de la perte c'est que ça vous entraîne évidemment dans un sentiment un peu de alors d'abord de lassitude mais si on va plus profondément de déception et c'est d'ailleurs le sentiment qui va naître souvent après c'est que je suis déçu j'aurais tellement aimé que telle chose ou, euh, ou en tout cas euh, prennent une orientation différente, donc du coup je me sens un peu écrasé vers le bas. Alors quoi faire ben, La première chose c'est de réaliser que euh, je vis une perte, c'est d'accueillir cette perte, euh, d'accueillir parfois cette peine, et cette peine elle est liée au fait qu'il y a quelque chose que j'ai donc perdu, un lien. Ça peut être avec quelque chose, avec un lieu, avec un projet, avec une vision, avec, euh, avec un espoir que j'avais. Et tout d'un coup, bah, du coup, je me sens plombé vers le bas. Et en fait, parce que comme il y a cette perte de lien avec cette chose-là, et eh bien du coup, euh, bah, je suis envahi en fait par ce sentiment de séparation. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ce sentiment de perte, de peine il y a souvent un besoin de lien, un besoin de lien, de retrouver le lien avec quelque chose, de retrouver le lien avec une stimulation, de retrouver le lien avec soit un nouveau projet, une nouvelle relation. Mais il y a quelque chose que j'ai profondément aimé qui n'est plus là. Alors s'il s'agit par exemple d'une personne, moi j'ai perdu mon père et ma mère, et notamment mon père beaucoup plus tard, et ça a été une grosse différence entre la perte de ma mère et la perte de mon père. Pourquoi Parce que je me suis vraiment senti triste quand j'ai perdu mon père, mais j'ai réalisé que derrière cette tristesse, en fait il y avait un lien d'amour qui était fort et du coup le fait d'être connecté pas seulement à la perte physique à la perte de présence mais au sentiment important que me renvoyait cette perte c'est à dire au sentiment d'amour de lien que j'ai avec cette personne ça ça a fait vraiment une différence le fait de me sentir que j'étais porté par exemple par, par des groupes avec un niveau de stimulation très élevé et quand ça s'arrête bah, du coup sentir un peu comme un vide et il y a ça me rappelle, alors qu'avant j'aurais vécu ça un peu comme de l'abandon, comme cette euh, espèce d'isolement, etc., ça me rappelle en fait à quel point j'ai besoin de ce lien de stimulation, j'ai besoin de ce, ce lien avec des personnes, avec tel environnement et du coup la quête du lien, l'amour que j'ai pour cet environnement, pour cette relation, pour ce, cette typologie d'activité, pour cette typologie de projet, ça c'est quelque chose qui va me remonter en quelque sorte. C'est-à-dire que le contraire du, de la perte de lien, bah, c'est le fait de retrouver le lien. Et c'est parfois tellement fort de retrouver un lien avec soi-même ou avec une personne ou avec un lieu qu'on peut en avoir les larmes aux yeux en fait. Et on s'aperçoit que les larmes bah, bah, découlent à la fois de la perte d'un lien mais aussi parfois de, la, de retrouver ce lien. Pourquoi Parce qu'on aime et derrière ce que l'on aime, ce qui est de, de super, c'est ben découvrir en fait à quel point euh, ce que l'on aime nourrit quelque chose d'important. Et ce que je trouve de chouette justement dans cet accueil émotionnel de cette peine, c'est d'aller redécouvrir en fait à quel lien mon, mon système émotionnel était rattaché euh, émotionnel mental et parfois physique hein, euh, à quoi j'étais rattaché et qu'est ce que du coup ça me révèle que j'aimais tant et comment je peux retrouver ce lien autrement avec euh, peut-être un nouveau contexte une nouvelle activité une nouvelle personne un nouveau projet mais ça me rappelle à quel point euh, cette personne ce contexte ce projet cette activité nourrissait des choses importantes et du coup bah, d'aller me chercher un peu sur justement qu'est-ce qui était nourri à travers, euh, à, à travers ce lien. Voilà, donc moi ce que je vous invite à faire, si vous êtes dans cette situation un peu de peine, c'est d'abord d'accueillir bien sûr, mais surtout d'aller chercher derrière à quel lien en fait j'étais tant rattaché et qu'est-ce que ce lien nourrissait chez moi de tellement important et de remettre de la valeur là-dessus pour retrouver peut-être, euh, eh bien, un contexte, une relation, un projet dans lequel ce lien puisse de nouveau eh bien se, se, se retrouver en fait et à partir de là de, de reconstruire autour de ça. Voilà, mes chers amis, si vous sentez que c'est des thématiques qui vous intéressent, c'est bien surtout n'hésitez pas à venir nous rencontrer davantage. C'est vraiment un domaine très important cette notion d'accueil, de gestion de nos émotions, et c'est évidemment dans cet aspect-là, dans cette direction-là que nous travaillons en partie. On travaille aussi dans le monde de la communication, dans le monde des projets, tout ça, mais c'est le vecteur émotionnel, c'est vraiment la boussole première qui va nous permettre de d'évoluer. Voilà, donc, Si ça vous intéresse, venez nous rejoindre, on fait beaucoup de séminaires là-dessus, et puis bien sûr au plaisir de vous retrouver soit sur une prochaine vidéo, soit à travers nos pages Facebook pour avancer sur ces thématiques de l'évolution personnelle. Merci à vous.